Le droit au transport, et le droit à la ville, ça va ensemble. Et que ça, le droit à la ville, c'est pas encore gagné. Et il faut on a un projet de tram, c'est une des questions qui nous ont mobilisés d'emblée. On sait bien qu'un tram, ça donne lieu à la spéculation immobilière. Donc alors là, la maîtrise publique et le fait de, de pouvoir empêcher la spéculation immobilière et puis au contraire permettre euh, du logement social le long de la ligne de tram, c'est ce qu'on va faire avec euh, 400 logements, D'ici quelques mois, euh, donc 80% de logements sociaux, euh, ça change la donne, ça aussi. Il y a des navettes d'Aubagne, et là tous les bus sont gratuits. Donc en fait, c'est tous les bus de la Lago, et vous avez euh, derrière vous le plan de réseau de tout ce que dessert euh, les bus gratuits. Vous pouvez nous parler un peu des transports mmh. en commun sur Aubagne pourquoi vous les utilisez, tout ça Voilà, essentiellement pour aller voir ma famille. Quand je pars en week-end, je me déplace sur Marseille. Je prends le bus de l'Aglo Et ensuite, les transports, enfin, le car 13 et les transports en commun, sur Marseille. Et vous êtes venu ici pour quelles raisons ah, ici. C'est quoi la gratuité ah, Ça paraît logique que ça, que ça soit gratuit, parce qu'on est, on est dans notre région. Bon, voilà, c'est des, des courts trajets. Ah, c'est normal que ce, soit, que ce soit gratuit à la limite. Très, très, très pratique puisque c'est gratuit. Donc, on fait des économies euh, pour combien de temps, je ne sais pas. mais pour le moment, c'est gratuit ça fait plaisir. Quand on est contraint de prendre le bus, c'est déjà mieux parce que ça, ça a quand même des conséquences sur le pouvoir d'achat. Je crois que c'est de l'ordre de 600 à 700 euros par an d'économie pour une famille avec des enfants. Donc c'est pas rien. Je suis pas sûre qu'au plan gouvernemental, on ait trouvé des mesures pour, pour le pouvoir d'achat. Mais au-delà de ça, je trouve plutôt bien... Que des gens qui ne se déplaçaient pas jusque là euh, se déplacent entre parenthèses il y a même des gens des, des, gens, des cités d'Aubagne qui ont découvert des villages de l'agglo quoi donc il y a du loisir là dedans et de la découverte donc je trouve que ça remet la vie à l'endroit et quand euh, des amoureux ont envie de se rencontrer et, euh, et, et traversent l'agglo parce qu'ils ont envie de se rencontrer pour moi c'est pas un abus c'est euh, juste euh, du bonheur quoi. pour le bonheur je dis pas que la gratuité c'est le bonheur mais en tout cas elle le permet